Bien, et moi je les soutiens. Moi j'ai plus l'âge de foutre les feuilles aux poubelles, mais moi je soutiens le Black Bloc tout à fait. Parce que les manifestations gentilles depuis, des, depuis le mois de janvier, franchement ça suffit en fait. Ça le fait pas changer d'avis l'OTAO, et ben nous on va le faire changer d'avis d'une façon ou d'une autre. Mais là ils se rendent pas compte que les gens en fait ils sont très très en colère en fait. Et plus les gens vont monter en pression et plus il y aura de casse, et ça ils comprennent pas. Et ben on ira jusqu'au bout. On a beaucoup de mal à respirer après les gaz, mais c'est pas grave, on sera là la prochaine fois encore.